Le plan d'activité pyrénéen, euh, je l'ai connu euh, grâce à ma participation à un stage. Euh, c'était euh, couloir et goulotte, et après course de crête. Euh, le but c'était, euh, moi je suis initiatrice euh, montanisme, et le but c'était d'acquérir un peu plus de compétences pour aller vers l'initiateur euh, ski-alpinisme. Et donc c'est euh, au travers du cursus de formation. Et après l'objectif c'est aussi euh, de donner un coup de main euh, pour des formations euh, pour faire faire des sorties, encadrer des sorties ski euh, ce initiation. C'est bon, course à la journée, le pique-nique, ouais. c'est bon, le triptyque DV Appelsonde, c'est bon. Le PAP, c'est le programme d'activité pyrénéen. C'est un concept qu'on a lancé avec le comité euh, Pyrénées-Atlantiques et euh, des Landes pour euh, développer la multi-activité proposée aux licenciés. Ben moi, je vais surtout me former à l'encadrement dans le but de passer l'initiateur ski alpinisme. Dans le but de partager un peu et d'amener du monde, notamment de mon club en, en montagne. L'intérêt de, de ce programme, c'est qu'il y a multi niveaux. C'est qu'on a un premier niveau qui permet d'appréhender en tant qu'initiation l'activité. Donc le ski alpinisme, l'alpinisme le canyoning, et après on leur propose aussi un, une continuité dans l'activité, c'est-à-dire le niveau 2, qui travaille plutôt sur l'obtention la, de l'autonomie. La journée d'aujourd'hui, bah, euh, on m'a proposé de venir euh, pour participer euh, à cette journée. On a commencé à, à, en faisant des traces skidrando ski de rando classique, et puis après on est parti dans un couloir euh, pour euh, commencer à manipuler les cordes. On a fait deux cordes et de deux deux et euh, bah c'était top, les conditions étaient top, il euh, n'y avait pas de vent, euh, il faisait beau, il y avait de la neige fraîche tombée dans la nuit d'avant, donc euh, c'était idéal quoi. Et après, euh, petite marche sur les crêtes, euh, sur l'arête, et puis descente euh, tranquillement à ski. Euh, c'était un bon moment, euh, passé avec un bon groupe bien sympathique, c'est dynamique et puis euh, j'espère que c'est le début de quelque chose quoi. Donc pour sécuriser notre progression là-bas, on, on va tirer une longueur, on va servir euh, du relief naturel pour poser une sangle. Je pense peut-être qu'on va pouvoir poser aussi un ou deux friennes pour pouvoir évoluer de manière en toute sécurité. Ça va Sandra Oui, j'essaie de mettre corde tendue, mais... C'est difficile de ne pas être content, on a des conditions incroyables dans un paysage fabuleux. Si on n'est pas content d'une sortie comme ça, c'est fantastique. Ce qui a animé un petit peu la, la création de ce projet, c'est surtout de rendre accessible Quelque chose qui, dans l'inconscient collectif, est inaccessible. Voilà, souvent, on se met des barrières par rapport à l'activité. Et vraiment, on travaille vraiment pour ouvrir, on prête du matériel, voilà, que ce ne soit pas une activité élitiste. Voilà, C'est vraiment l'ouvrir au plus de licenciés possible. L'engagement, ça fait partie de l'alpinisme. Euh, on l'accepte, on essaye de le maîtriser, de, de réduire les risques. Mais ça, oui, on, on sait qu'il est là. Et c'est d'autant plus important de se former, d'avoir conscience de tout ça. Donc le pape comporte une douzaine de stages répartis sur toute l'année, sur la saison estivale et hivernale. Il y a une grande partie autour de, de l'alpinisme. Ce que j'aime, c'est il y a le côté, euh, bon, ça fait euh, l'aspect sport, ça nous fait du bien euh, de faire le grand air, de faire du sport, etc. Mais c'est aussi au niveau... Euh, au niveau, on est dans l'activité, on est concentré dans l'instant présent dans ce qu'on fait, que ce soit les techniques ou le plaisir qu'on ressent. Et du coup, ça fait vraiment lâcher prise et quand on rentre, on est reboosté pour la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment les activités de pleine nature qui m'offrent ce côté-là. quoi. Je m'investis dans ce projet-là parce que pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement, qu'on partage des connaissances au niveau de l'alpinisme. À la base, moi je ne suis pas du tout de la montagne, je suis de Champagne-Ardenne. Et pour moi c'est important de pouvoir partager mes connaissances et de faire découvrir ma passion à d'autres personnes.